Chapitre 26. 1. Alors je m'écriai, que signifie cette terre bénie, ces arbres élevés, et cette vallée maudite qui les sépare 2. Et Uriel, un des saints anges qui était avec moi, me répondit, cette vallée est maudite d'une malédiction éternelle. C'est ici que seront rassemblés tous ceux qui se servent de leur langue pour blasphémer Dieu, qui ouvrent la bouche pour maudire sa gloire. C'est ici qu'ils seront rassemblés, c'est ici que sera leur demeure. 3. Dans le jour suprême du jugement, il sera fait de un grand exemple de justice aux yeux de tous les saints, car ceux-ci obtiendront grâce devant Dieu, et le béniront tous les jours de leur vie comme leur Seigneur et leur Roi. 4. Et ils le célébreront dans ce jour redoutable du jugement, à cause de la clémence qu'il aura fait éclater sur eux. Alors je me tournais naturellement vers Dieu, et je louais son nom, sa grandeur et sa gloire.